Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. Aujourd'hui, on est le 4 mars, mercredi 4 mars. Euh, on va regarder aujourd'hui le dollar américain, parce que le dollar américain est quand même euh, euh, très important dans l'économie, puisque toutes les devises euh, euh, sont en rapport avec le dollar américain. Euh, la raison pour laquelle euh, c'est comme ça, ça a commencé euh, après la deuxième guerre mondiale, aux accords de Bretton Woods, où euh, on a décidé que le dollar américain deviendrait de l'étalon euh, de toutes les devises mondiales. Euh, euh, en ces temps-là, le dollar américain était encore adossé à l'or. L'or valait 35 dollars long c'était fixe. En 71, pour vous rappeler un peu l'histoire, euh, Richard Nixon, à cause de la guerre du Vietnam, il y beaucoup, beaucoup de dépenses, avait besoin de, de de plus de liquidité dans le système, donc a décidé temporairement, mesure temporaire de, euh, de, de séparer ou, ou le, le dollar américain au lingot d'or, à l'or au prix de l'or. Donc c'est à partir de ce temps-là que l'or a explosé, parti des de, années 70, 71 de 35 dollars à 800 dollars dans les années 80. Euh, mais le fameux dollar américain lui a poursuivi euh, non pas sa montée mais sa une relation euh, euh, entre euh, le dollar et les autres devises, les devises sont devenues flottantes, donc euh, euh, on voit très bien sur les graphiques euh, long terme, les graphiques de l'époque et même encore aujourd'hui, lorsque le dollar américain monte, vu que c'est la référence, les autres devises descendent, et lorsque les autres devises descendent, le dollar américain monte. Je ne parle pas de manière quotidienne, je vous parle de manière euh, long terme sur les devises euh, euh, sur, si vous regardez les graphiques long terme, vous allez voir euh, ce qui arrive. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière parce que <coughs> on est à la fin d'un cycle haussier. Ça fait 9 ans maintenant qu'on est euh, dans un marché vraiment haussier. Et ce qui est arrivé, on a eu des... Des, des QE qu'on appelle quantitative easing, euh, c'est des assouplissements quantitatifs, donc euh, massivement la, la Fed, euh, ça commence en 2010, 2011, euh, au niveau de la Fed, au niveau de la banque... Euh, européenne le BCE euh, ça commence en 2009 commençait à mettre beaucoup beaucoup injecter beaucoup beaucoup de dollars dans le système en achetant des obligations un peu euh, n'importe quoi donc euh, de cette manière là en injectant beaucoup beaucoup de dollars dans le système on a avec raison au commencement euh, cru que ça partirait l'économie ça se trouve être la théorie de euh, John Menard King euh, qui dit, c'est arrivé après la crise de 1929, euh, que king a émis ses hypothèses que pour euh, résolver les temps de turbulence, les temps de crise, on devait tout simplement euh, euh, arracher les obligations, obli obligations d'état, obligations d'entreprise, le gouvernement devrait faire ça, euh, euh, émettre de, de, de nouvelles monnaies, euh, la planche à billets, imprimer de l'argent, de l'argent, et avec cette théorie-là, on disait que si on inonde le marché d'argent, euh, les compagnies vont se mettre à réemprunter, à investir, et ainsi la machine va euh, reprendre une bonne direction, l'économie en croissance. Euh, oui, ça a fonctionné de 2010 jusqu'à 2000. Euh, 2010 jusqu'à 2017, peut-être 18 début 2018, ça ne va pas bien, mais 2017, on a eu, oui, effectivement, les bourses qui ont beaucoup monté. L'économie c'est s'est quand même très, très bien tirée, je dirais pas l'économie réelle parce qu'il y a une économie réelle qui est pas belle à voir si on regarde les chiffres qui sont disponibles sur le, le site de la Fed. Donc euh, la réalité c'est qu'en ce moment on se retrouve avec une un abondance de monnaie, de dollars américains dans le monde et même les japonais, les Chinois excusez, dernièrement, ont décidé de se départir des obligations euh, américaines. Donc euh, c'est euh, pas beau euh, à voir. Donc euh, on a une très très grande précarité sur le dollar américain et c'est la raison pour laquelle ce matin je voudrais faire cette vidéo pour parler du dollar américain en regardant le graphique. On va, euh, va parler un petit peu où, où sont arrivés les Kentucky Easing et le dollar américain. Donc on s'en va sur le graphique. Euh, on va aller voir le dollar euh, américain. Ce euh, sera pas long. Euh, mon dollar américain ici. Ici, j'ai fait un tableau euh, sur le long terme euh, du dollar américain, sa euh, situation. Euh, on va analyser ça un peu en détail. Euh, Aujourd'hui, on est rendu ici. Euh, le dollar américain, ce matin, euh, c'est un graphique long terme sur euh, le dollar américain. Euh, J'ai ici euh, tracé des lignes de tendance où on a eu des cassures et comment s'est comporté le dollar américain. Ici, on est en 2001. Euh, vous voyez ici mon petit curseur. 2001, on a eu une chute ici. Ensuite, on s'est euh, rétabli, mais ça a pris beaucoup de temps. Et euh, 2010, ici, c'est ici qu'on a eu le premier easing L'assouplissement quantitatif. Euh, donc, on est reparti à la hausse à partir de 2014. On a eu aussi des assouplissements euh, euh, monétaires. Alors, on a réinjecté des dollars et on se trouve... Dans cette situation-là. Ici, on avait très bien signalé qu'on était en situation précaire sur euh, le site bourse technique. Donc, quand on regarde le tableau euh, à long terme, situation du dollar américain à long terme, on voit très bien euh, le, le plan euh, de match, ce qui est arrivé. Euh, des années 90-91, où on a eu les premiers quantitative easing appliqués, euh, pas nécessairement aux États-Unis, mais au Japon. Euh, peu importe, c'est pas important sur le graphique. Et on voit ici qu'on a une tendance, une longue, longue tendance, long terme pour le dollar américain, qui a été cassé en fin 2002, début 2003. Vous me suivez ici, mon, mon, je marque ici un petit commentaire. En 2003, le MAC est en zone négative, le MAC ici. Euh, la cassure du RSI est du MAC euh, négative à long terme. On s'en allait en zone positive. On a eu une cassure ici, euh, 2002 et 2003 on se trouve à voir le début de la descente. Vous me suivez? On voit très bien ici euh, à quoi ça ressemble aussi sur le MAC. Longue tendance positive, cassure de la tendance long terme du MAC vers le bas. Maintenant, on se reporte à notre période aujourd'hui. À partir de 2007-2008, on, on le comprend parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui a été injecté dans le système. L'économie a pris de la force. On était vraiment en période, de, période terrible. On se souvient très bien de ce qui est arrivé en 2008. Eh bien, on a eu une longue, longue tendance à la hausse du dollar américain. Ici, c'est peut-être plus discret, mais on voit très bien qu'en dernier ttd Quantitative easing, 2014, là, on se trouve avoir une bonne, une bonne force d'achat et le dollar américain reprend du galon. Et en ce moment, on se retrouve dans une situation similaire à 2003, au début de 2003, ici. On a eu une cassure du RSI long terme. Ici, on voit très bien, situation très, très similaire, ici, ici. Euh, sur le Mac, on vient de, euh, une longue, longue, longue tendance à la hausse. On casse le, le MAC à la baisse. Aujourd'hui, même situation. Une longue, longue, longue tendance à la hausse. On casse vers la baisse. La, la, la le, le MAC s'en va vers le bas. Et surtout ici, euh, ce qui ressemble étrangement au niveau des, du graphique euh, des prix euh, à ce qu'on a vécu en 2002-2003. Et on est en descente, petit rattrapement, descente, on est en ce moment dans un petit euh, un retour, mais euh, la situation est très très similaire à ce qu'on a vécu en 2003. Et c'est ce qui me fait dire que le dollar américain n'a vraiment pas fini euh, sa descente. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Euh, ici, on a des sommets, donc on aurait probablement une résistance 86 points. Euh, mais si on brille ça, euh, comme ce qui est arrivé euh, ici en 2003, on a eu un, une descente, euh, les sommets ont même pas été, euh, euh, ont même pas, peut-être servi un peu ici de résistance, on voit très bien, mais euh, ça s'est écoulé juste que le creux ici qui, était, qui existait en 1991, en 1995, et ensuite on a eu un rebond et on est retombé encore plus bas. Euh, le dollar américain euh, a atteint 71, 72, 71. Et ensuite, ici, on a eu euh, l'intervention euh, des banques, des banques américaines dans ce cas-ci, de la Fed, et on a eu une reprise. Et maintenant, on s'en va en situation euh, de, euh, de correction. Encore, on poursuit une correction qui était, <coughs> excusez, qui était déjà existante. Donc, euh, c'était mon analyse aujourd'hui pour le dollar américain, je vous remercie, c'était Jean-Claude Rochelle pour Bourse Technique.